Salut et bienvenue dans mon atelier, c'est Franck de Créolinium.fr Ça y est, le... les fêtes sont passées. Alors j'espère que ça a été euh, très très bien pour vous, que le, père, le papa Noël a été généreux. Euh... Que vous allez avoir tout ce que vous voulez Durant l'année 2017 hein. Prenez aussi de bonnes résolutions Moi j'ai décidé de maigrir parce que je suis un petit peu Comment dire euh, Grosse dondon, grosse dondon Bon bref c <rire> Désolé pour la petite parenthèse Pas de réalisation, ni de tuto Ni rien, ni rien du... du... <rire> Aujourd'hui rien du tout Pas de tuto, que dalle euh, C'est la fête du slip, c'est la première année On est le... Je sais pas on pas quel je ne sais pas quelle date on est. C'est juste euh, un petit. C'est mon premier vlog. Vlog. Ouais, fin, je sais pas comment, comment on dit, hein, je ne suis pas trop habitué à ce genre de conneries. Euh, donc simplement pour euh, vous signifier, vous expliquer ce qui va se passer durant l'année 2017. Donc, attends, je vais faire comme chez moi, je vais m'apposer euh, sur mon, mon petit truc en aluminium. Là. Donc, oui, je vous disais que l'année 2017 va être riche en événements, j'espère. Alors, je suis en train de déposer un permis de construire pour un atelier de 40 mètres carrés. Jusque là, tout va bien. Euh, j'espère que ça va se faire dans l'année. Je touche du bois, de la peau de singe, tout ce que vous voulez, mais il faut que ça se fasse. Sinon, ouais, donc le garage, enfin le garage, l'atelier va être, euh, j'espère sortir de terre cette année. Dans la suite des événements, j'ai eu la bonne nouvelle par ma, mon épouse qui travaille dans la communauté de communes. Ils sont en train de fibrer ma commune, donc ça veut dire que je compte faire comme JC de JC Workshop des lives. Donc une caméra branchée dans l'atelier et bah, vous venez quand vous voulez, ça sera du live. Euh, enfin, je vais essayer de programmer des trucs je ne sais pas comment encore gérer l'histoire mais ça risquerait de, de se faire bah, encore une fois cette année même si c'est pas dans le nouvel atelier, ça sera dans celui-là une petite webcam en 720p vous aurez des belles images euh, je ne sais pas comment gérer l'histoire euh, si on peut poser des questions en direct ou quoi que ce soit une sorte d'appli périscope enfin, un, euh, un truc de dingue quoi euh... Ah, je voudrais que ça marche et je voudrais vous en faire profiter, c'est ça qui, qui, qui m'importe. Alors, vous me verrez me mettre le doigt dans le nez, le dans le... Enfin, euh, pardon. Euh, le doigt dans le nez, enfin, je rigole, hein. euh, je vais essayer de me tenir. Bon, par contre, je boirai une petite bière de temps en hein, temps. Ça, vous ne voudrez pas m'en vouloir, les mecs. Euh, et les filles, parce qu'il y a des filles qui me suivent. Et oui, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Euh, bonjour, Charlène. Euh... J'attaque cette année. Euh, en dé... Enfin, oui, cette année, forcément, on est en début d'année maintenant. Le rocking chair de Sam Sambalouf. Donc je suis allé chercher du médium pour faire mes gabarits. Euh, ça va être long, il manque quelques machines. J'attends des réponses de mes petits partenaires ouais. euh, pour avoir ces machines-là. Euh, je devais refaire un ukulélé en fin d'année, j'ai bah, pas eu le temps. Je suis débordé. Euh, mon boulot alimentaire me prend un temps de malade. La menuise aussi. Euh, ma femme et mon, mon petit bout de chou aussi, donc bah, j'ai les priorités, c'est la famille, en, bien sûr. Donc si ça vous intéresse euh, de savoir ce qui se passe, machin, poser des questions, j'essaierai d'y répondre, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Euh, si vous voyez euh, des choses améliorées ou des trucs que vous voudriez voir, n'hésitez pas, demandez-le dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, encore une fois, je suis là pour ça, c'est... Euh, pour moi, le partage est très très important. Alors, je voulais sortir, enfin, euh, je voulais faire une FAQ comme euh, les chaînes YouTube font en ce moment. C'est euh, pas mal, ça permet de mieux connaître le, la personne que vous avez euh, à l'écran. Euh, toutes les questions sont possibles et imaginables tant que ça reste euh, correct. Euh, je veux bien déconner, surtout, il n'y a pas de problème. J'aime bien déconner d'ailleurs, un peu trop suivant ce que dit ma femme. Bon bref, euh, donc je ne vais pas la sortir ce mois-ci. Mathieu de la chaîne Atelier Passion du Bois, on sort une. Donc euh, je vais attendre un peu. Euh, on verra ça, certainement le mois prochain. Bon, je voulais revenir sur un point euh, qui me pose quelques petits problèmes. Enfin, pas des réels problèmes, il n'y a rien de, de méchant. C'est, n'y voyez rien de personnel. Euh, j'ai sur enfin ceux qui me suivent sur ma page Facebook, arrêtez de me demander en ami. C'est pas que je veux pas, c'est que je vais me retrouver avec 353 000 amis sur mon profil Facebook. Euh, ça me dérange un peu. Euh, je préfère qu'on en reste au cadre page Facebook créolinium. C'est pas que je pas vous avoir un ami, hein, euh, je préfère discuter plus chaleureusement sur euh, Créolinium. La page est faite pour ça, il n'y a pas de souci. Il faut d'ailleurs, je, je vous encourage à aller discuter, euh, à poser des questions. Il y, y, y a un espace, Bah, il y a un moment, il y a un espace pour. Enfin, je faudra que je vérifie quand même. Euh, mais n'hésitez pas à poser, à parler sur ce sur cette page, elle est là pour ça. Euh, de, de bois de préférence, ne parlez pas de palette, c'est pas la peine, ni de cray de c'est pas la peine non plus. Euh, <rire> Non, je blague, vous discutez de ce que vous voulez Tant que ça reste dans le cadre du bois Voilà, les bénisteries, la menuiserie, le chantournage Enfin tout ce qui a, ce qui a rapport avec le bois Le évitez par contre hein. C'est pas, pas ma cam. Donc ouais, comme je vous le disais, si vous avez euh, des questions Si vous voulez euh, apporter euh, Votre pierre à l'édifice euh, Améliorer la chose Améliorer créolinium N'hésitez pas, moi je suis ouvert à toute proposition Attention Toute proposition, mais rien de... Enfin, vous avez compris euh, N'hésitez pas euh, mettez une question enfin vos commentaires dans les bah, dans les commentaires de la vidéo euh, euh, on va essayer enfin je vais essayer d'améliorer le, le truc Alors, je sais pas comment il y a, y a certainement des trucs que vous voudriez voir enfin, je pense euh, si vous vouliez des tutos spéciaux dans la, enfin, bien sûr dans le si je peux le réaliser il n'y a pas de souci hein, avec mes pauvres petits euh, bah, moyens, mes mais 6 mètres carrés si je peux faire quelque chose qui peut peut vous aider, n'hésitez pas à le demander. Si c'est dans mes compétences, je le ferai. Et si c'est pas dans mes compétences, je me renseignerai, euh, renseignerai pardon, et je le ferai. Excusez-moi, c'est mon, mon premier vlog. Euh, je sais pas trop comment m'y prendre. Je devrais certainement me faire un petit papier avec quoi dire. Mais euh, j'arrive jamais à lire ce qui est écrit sur le papier. C'est pas que j'arrive pas à lire, c'est que j'arrive jamais à me tenir à mon texte. Alors j'improvise, ben là j'improvise, vous voyez, il euh, n'y a rien de. c'est du. C'est du sans filet, là. voilà. <rire> Donc, c'est pour ça qu'il y a, il y a des, des, des coupures. Où il y a des coupures, c'est un peu normal. Donc, je répète. Euh, si vous avez envie de quelque chose, n'hésitez pas à le demander. Je suis là pour ça. Euh... Autrement, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2017. Si vous avez envie euh, de partager... Des, des réalisations, n'hésitez pas, mettez-les sur la page Facebook. Alors ceux qui n'ont pas de page Facebook, bah, j'ai tendance à dire, bah, tapis pour vous. Non, là, je blague, faites comme vous avez envie de faire. Ne créez pas un truc exprès pour ça. On peut en discuter sur la, la chaîne YouTube, mais c'est un peu compliqué. Il faudrait qu'ils intègrent un espèce de forum, ce serait sympa. Voilà les amis, ce premier vlog est terminé. J'espère que... Bah, j'ai du blabla, j'espère que ça vous aura plu quand même. Euh, J'essaierai d'en faire un par mois. Je dis bien j'essaierai parce que c'est pas trop mon kiff de parler comme ça devant une caméra sans rien faire. J'ai un peu de mal. Je vous l'avoue, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Euh, N'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout. Et puis c'est tout. Allez, ciao les amis.